Non. Eh bien, bonsoir. Émission Radar numéro 40, le jeudi 22 février 2018. Donc, une émission consacrée à, à la situation au sein de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui s'intitule... On est, on est au... Oui, on est au Café Tabar. Le de Dejazet, 41 boulevard du Temple, bah, place de la République à côté. Nous sommes là, bien sûr, suite au jeudi d'Ali, c'est-à-dire euh, ces trois jeunes qui sont encore dans le pouvoir de la mort en Arabie Saoudite, alors qu'ils sont des prisonniers qu politiques qui n'ont fait que participer à des manifestations dans le cadre du printemps arabe, mais ils ont été torturés en prison et ensuite euh, bien condamnés à mort. Et malheureusement, avant ils étaient quatre, mais il y a euh, Amjad, Al-Moyabid, qui a été décapité et ensuite son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet dernier sans que la classe politique française ne s'en émeuve ou même ne communique à ce sujet. Donc, notre émission s'intitule « Attention, un train républicain en marche peut cacher une révolution citoyenne ». Et qu'est-ce qui se passe actuellement C'est qu'on envisage de, euh, on va dire, dénationaliser plutôt que privatiser euh, ce qui appartient au peuple français, c'est-à-dire la Société Nationale des Chemins de Fer français. Alors, il faut... Comprendre d'abord le, le contexte euh, de, oui, de cette pratique inique que le gouvernement du petit Cron veut, veut mettre en place avec, euh, euh, je dirais, son, son zélateur officiel à l'intérieur de la SNCF qui est monsieur euh, Guillaume Pépi. Donc, co comment est-ce. Que... Bonsoir, c'est Archange spirituel Zad. Voilà, Archange spirituel Zad, euh, hello. Et, et donc il faut comprendre déjà ce qu'est la SNCF alors la SNCF elle est née le 1er janvier 1938 donc euh, deux ans après le Front Populaire euh, on n'est pas encore dans la seconde guerre mondiale euh, elle est dans la lancée vu qu'il s'agissait de l'entrée en vigueur d'une convention qui avait été euh, déterminée le 31 août 1937 donc on est on est dans, dans ce mouvement social du Front populaire où euh, des compagnies privées qui savent très bien euh, qu'elles n'auront pas les, les, les reins financiers pour entretenir et développer un réseau de chemins de fer national vont s'allier avec euh, l'état-nation français euh, pour créer la Société nationale des chemins de fer français. Donc au début, on euh, le chemin de fer est organisé sur cinq régions, euh, et on a dès, dès le départ une société où le réseau ferré est propriété de l'état-nation. Donc moi, je, dans, dans ma façon de penser et de dire, ses propriétés du peuple. Mais au début en 1900... c'est l'État ou c'est... Non, le peuple n'est pas l'État, justement, parce que le, le peuple doit se débarrasser... Les peuples doivent se débarrasser des États-nations parce que, justement, je vais revenir aux régions et pourquoi je dis les peuples euh, en ce qui concerne les territoires français. Parce qu'il bon, y a des gens qui disent le territoire français, mais il y a des territoires français. Donc, les cinq régions à l'origine étaient l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud-Est. Donc, ces cinq régions correspondent, en fin de compte, bah, on, a, on a des Bretons, on, on a des Basques, en fin de compte, on a les peuples français, des peuples qui sont euh, liés à des régions, à des territoires auxquels ils appartiennent. Et, en fin de compte, le chemin de fer ne pouvait que représenter cet état historique euh, des territoires, ce qui n'est pas particulier, euh, malheureusement, à la France, mais en Italie, euh, dans tous les autres... Euh, État-nation, eh bien, il y a des régions avec, avec des peuples. Donc, chaque État-nation est constitué de peuples, peuples au pluriel. Donc, théoriquement, dès le 1er janvier 1938, avec la création de ces sociétés nationales des chemins de fer français, on aurait pu croire que la SNCF possédait. Non, c'est l'État-nation qui possédait le réseau, mais il ne le possédait qu'à 51%. C'est-à-dire 49% appartenaient. Euh, aux sociétés euh, privées. Donc, dès le départ, euh, 40... Euh, euh, oui, c'est ça, je crois. C est, c est, je, je regarde le pourcentage. Euh, que je ne me trompe pas. Oui, je, je crois que c'est... Non, c'est 49% des, des actions sont les compagnies privées et, et donc 51% l'État-nation. Et donc, qu'est-ce que la, la SNCF Si elle n'est pas propriétaire de l'entreprise, elle, elle en est le concessionnaire, mais pour 45 ans seulement. Et donc, il faudra attendre 45 ans et 1982, parce qu'il y a un, tout un processus où les actions privées sont amortissables pendant ces 45 années. Et ce n'est qu'en 1982 que l'État-nation français, donc les Français, les peuples français, seront propriétaires à 100% du réseau ferroviaire. Alors, il faut voir que le, le, le chemin de fer à part le fait d'être écologiquement euh, un trans, un, le transport terrestre le plus économique, parce que je, je ne parle pas bien sûr du transport fluvial, qui euh, effectivement sur des plus gros tonnages peut être plus économique que le rail, mais qui se limite au, au, au réseau des fleuves et des canaux, le chemin de fer lui permet, par la pose des rails, euh, de desservir euh, l'ensemble du territoire, et donc il va y avoir un développement énorme, de, de, de ce réseau ferroviaire euh, parce qu'il va être un, un vecteur de développement euh, économique euh, et avec tout le corollaire de l'économique, donc euh, politique et sociale, euh, des territoires français. Et en 82, donc un an après l'élection de François Mitterrand, euh, on est euh, à l'intérieur d'un pays où la totalité du réseau ferroviaire appartient au peuple français, mais ce qui va se passer c'est que suite à la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que créer cette société nationale est créée en 1938, elle, elle, elle a une existence officielle le 1er janvier 1938, mais le premier président de la SNCF qui s'appelait Pierre Guinan, il va être démis par le gouvernement de Vichy en septembre 1940 donc on a un intermède avec la, la guerre de cinq ans où les cheminots vont vont faire acte euh, plus que de résistance c'est à dire que euh, partout dans toutes les régions de france le cheminot est le fer de lance de la résistance à l'occupation allemande ça il faut pas l'oublier il ya même il même une date qui est extrêmement importante le, mais c'est pire que ça le 31 octobre 1942 Léon, Léon, Bronchard, Léon Bronchard, conducteur de locomotive, eh bien il refuse de conduire un train de déporté. Et donc il va être fusillé parce que ça plaisante pas. C'est la loi pour le cheminot. Le cheminot qui est pris euh, à saboter euh, l'effort de guerre allemand est fusillé. Donc dans toutes les régions françaises, vous pouvez le voir dans certaines gares, euh, vous avez des plaques de marbre et on voit la liste des noms de, des cheminots résistant, euh, soit il sabotait, il faisait sauter des voies, euh, soit il sautait en marche. Moi j'ai vu, vu des images parce que j'ai été cheminot étant jeune. Donc le, le centre du visuel, il faut comprendre que le centre du visuel de la SNCF qui a été euh, détruit en, en 2008, c'est-à-dire qui a été abandonné en 2008 pour filer ça à, à des sociétés privées et depuis il n'y a plus de tournage en 35 mm des, des nouveaux trains de, de, de, de la vie de l'entreprise parce qu'il avait déjà été décidé à cette époque de casser c'est la SNCF de casser l'esprit cheminot, de casser l'esprit cheminot de résistance parce que tous ces résistants cheminots qui avaient tourné pendant la guerre de manière clandestine vont être les, les, les, les cadreurs, vont être les, les opérateurs de prise de vue qui vont tourner la bataille du rail. C'est-à-dire que c'est tous les opérateurs du centre audiovisuel de la SNCF qui vont tourner le film de René Clément, La bataille du rail. Et aujourd'hui, en 2018, s'ouvre une nouvelle bataille du rail. Sauf que cette fois-ci, l'occupant n'est plus nazi, l'occupant n'est plus allemand. L'occupation, c'est l'occupation de l'espace public par le privé. Et on va prendre donc... L'idée, c'est qu'en 82, on a l'ensemble des infrastructures le réseau ferré français appartient à 100% au peuple français avec un S à peuple. Qu'est-ce qui va se passer entre 1982 et aujourd'hui Parce que, en fin de compte, le, le, temps, le temps est assez court. 2002, 20 ans, plus 16, 36 ans. En 36 ans, les gens qui ont collaboré avec ce gouvernement de Vichy, qui a démis le premier président de la SNCF, vont reprendre du poil de la bête. Et comment est-ce qu'ils vont faire Progressivement, ils vont faire une, une technique qui est connue de tous les financiers, qui est extrêmement importante à comprendre, c'est « je privatise le profit, je nationalise les pertes ». Et donc, on va faire payer aux contribuables euh, tous les efforts d'investissement lourds, euh, à la fois dans le renouvellement des, des, des machines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en en, en 40, L'Allemagne va préempter plus de 1000 locomotives. Et je parle pas du, du nombre de voitures. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie prend vol à la SNCF euh, des, des actifs, des trains complets, des locomotives. Donc, on, on retrouve une SNCF au moment de la reconstruction en 1945, une SNCF qui est exsangue. Moins, moins que le réseau ferroviaire, ferroviaire de Tchécoslovaquie, qui lui, il ne restera qu'une seule locomotive en marche à la fin de la guerre en Tchécoslovaquie. Une seule locomotive sur l'ensemble du réseau. En France, ce sont des, des cheminots et des ingénieurs de la SNCF qui vont relever des ponts avec des vérins. Moi, j'ai vu, les, vu des, des, des vidéos de films ont été tournés à l'époque de la reconstruction où des types avec des madriers et des vérins à main relèvent des ponts sur la Loire, pas uniquement des ponts de chemin de fer mais des ponts de chemin de fer, euh, remettent les pierres de clé de voûte, remettent en place les choses, c'est à dire avec quasiment rien ces gens-là dans une période euh, extrêmement difficile vont réussir non seulement à reconstruire la France mais aussi à mettre en place la sécurité sociale. À un moment où il est difficile de trouver à manger, où des gens sortent des camps, eh bien, il y a un gouvernement provisoire qui profite de ce flottement pour mettre en place le CEA, donc la course à la bombe atomique, sans qu'aucun député, sans qu'aucun représentant du peuple ne puisse faire « Oh là mon gars, stop, attention, que fais-tu » Et donc, on arrive au moment de la création de la 5 République, c'est-à-dire en 1958, cette république potiche, cette dictature euh, militaire, électorale et néocolonialiste, va, en fin de compte, laisser croire au peuple français et à la représentation nationale que eh bien, le nucléaire et tout ça, c'est quelque chose d'acquis et que ça a été quelque chose de voulu par le peuple français. Eh bien non, c'est quelque chose qui a été imposé. voilà. Et donc, ce qui a été voulu, par contre, c'est toute la partie du programme du Conseil national de résistance, ou justement la mise en place de la sécurité sociale, tout, tout ce qu'on veut nous faire croire qui sont des acquis sociaux, sauf que dans le domaine du progrès social, rien n'est jamais acquis, on le voit bien aujourd'hui. Il n'y a pas de conquête. Il n'y a ni conquête, il n'y a ni acquis. Il s'agit toujours d'un rapport de force. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce rapport de force est du côté du patronat, ou du moins du MEDEF. Euh, ex-CNPF, la famille Selyère, dont j'ai peut-être parlé la dernière fois, qui avait fourni les bateaux pour piller l'Algérie, et, et qui s'est fait des nouilles encore euh, durant cette période trouble et Louis Philipparde, euh, ces gens-là sont les gens qui ont créé le euh, CNPF, qui deviendra le MEDEF. Donc ces gens-là sont des gens assez ignobles, euh, qui ont bâti leur fortune et leur pouvoir sur... Euh, le pillage des peuples, des peuples algériens, et là aussi, quand je parle de l'Algérie, je parle des peuples, parce que j'oublie pas les Kabyles, je pas ce qu'est l'Algérie, et de même, quand je parle de la France, je parle des peuples. Et donc, pillage des peuples, les États-nations pillent les peuples. Et là, aujourd'hui, ce pillage, on aimerait l'officialiser à, tra à travers, je dirais, la mise à mort euh, de la Société nationale des chemins de fer français. Pourquoi, à mon avis, la chose est vouée à l'échec Je vais l'expliquer. C'est-à-dire que, bien sûr, les états-majeurs politiques et syndicaux ont été graissés, ont été lubrifiés, dirons-nous, euh, par notamment la Fédération de la métallurgie au sein du CNPF et du MEDEF, qui est la plus puissante au, au niveau du pognon, qui a été, bien sûr, qui a obtenu un non-lieu, et qui, depuis des décennies, graisse les pattes, on file des postes à des gens dans les syndicats pour qu'ils sachent arrêter ou empêcher la grève quand il le faut. Ils ont su... Ils ont su, euh, en mars 2016, gérer et détourner avec l'aiguillage des nuits debout l'ensemble du peuple français, le détourner de la grève générale interprofessionnelle reconductible pour l'amener dans l'impasse des déchéances pestilentielles qui ont apporté quoi Macron. Mais qu'est-ce que le petit cron Le petit cron, c'est rien qu'un... Sarkozy, un Hollande, c'est la continuité de quoi De la dictature de l'inique constitution de 1958, donc la cinquième république. C'est le roi élu. Le roi élu. Mais jamais aucun roi d'aucune monarchie française n'a eu autant de pouvoir que ce monarque élu. Ce monarque élu qui peut gouverner par ordonnance et par décret. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un petit peu comme ça qu'on veut faire passer la chose. C'est une mort sur ordonnance, sauf que notre docteur Knock euh, est en train de dire aux cheminots qu'ils sont des malades qui s'ignorent, moi je suis venu leur dire ce soir qu'ils sont des gens extrêmement bien portants, qui pourraient mettre un grand coup de pied dans le cul à ce gouvernement euh, potiche et à cette cinquième république. C'est pour ça que l'émission s'intitule « Attention, un train républicain en marche peut cacher une révolution citoyenne ». Aujourd'hui effectivement, le pouvoir est du côté des cheminots. Le pouvoir réel. Pourquoi Eh bien, on va être obligé de comprendre ce qui est devenu en 36 ans, ce qui appartenait aux Français, ce réseau ferroviaire, Société Nationale des Chemins de Fer, comment, comment est-ce qu'il est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Eh bien, je dirais sur la dernière ligne droite, il doit beaucoup depuis, depuis 20 ans depuis que Nicolas Sarkozy a nommé en 2008 Monsieur Guillaume Pépi, jusqu'à aujourd'hui, vu qu'il a été reconduit par, par François Hollande, je crois, en 2013, dans ses fonctions de président de la SNCF, on doit beaucoup à des, à des gens qui ont une formation d'énarque euh, et qui ont une vision euh, de bureaucrate et de technocrate, c'est-à-dire une vision d'homme sans aucune imagination, euh, qui se limite à voir euh, je dirais les, les, les profits au, au sens actionnarial du terme c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans l'intérêt général on est dans, dans le profit financier et donc on va détourner une entreprise nationale de l'intérêt général qui est de, de servir les territoires et, et les peuples qui appartiennent à ces territoires vers de l'intérêt financier alors comment ça va se passer ça va se passer assez simplement c'est que avant même d'être président de la SNCF monsieur Guillaume Pépi euh, va diriger une société qui s'appelle Keolis et Keolis alors c'est il y, y a toujours des, des grands communicants Keolis c'est l'acteur de la mobilité partagée mais avant tout c'est une société qui est détenue à 70% par la SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, cette société, elle, elle est divisée en quatre petits groupes avec des noms euh, assez mignons, euh, c'est des, des petits Areva en miniature, on, on a EFIA, 141 000 places dans 360 parkings, c'est formidable. C'est-à-dire que euh, la SNCF possède à 70% une société qui, qui est un peu comme Vinci, euh, s'occupe euh, de, de créer des parkings pour les voitures. Donc on ne voit pas vraiment quel est l'intérêt euh, de financer ce genre de choses pour développer le chemin de fer. On a Kisio. Alors là, c'est mieux encore. C'est l'utilisation des nouveaux outils de l'informatique pour faire en fin de compte de la vente directe. Donc c'est tous ces systèmes qui permettent de squeezer le cheminot. Donc on crée des fausses compagnies de transport, on loue un TGV et on vend à prix cassé les billets sans passer par euh, les, les cheminots, les commerciaux euh, euh, de la SNCF, et donc on se fait du gras sur la vache, dont on ne met rien dans la mangeoire. Génial euh, Merci euh, monsieur... Euh, comment déjà Pépi. On a Cycléo, alors conception et exploitation des services et des infrastructures. Alors là c'est pareil, c'est-à-dire qu'avec avec, euh, des potes, en mettant de l'argent qui normalement appartient aux Français dans, dans cette société euh, privée, euh, Keolis, parce que, voilà, elle appartient à 70% à la SNCF, mais on comprend mieux pourquoi on veut privatiser tout ça. C'est-à-dire que, et puis on a le cab, alors là, c'est on atteint des sommets, c'est l'ubérisation euh, du transport, mais du transport automobile, donc véhicule de transport avec chauffeur à Paris, ils sont les premiers, c'est le leader du VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur, et donc pareil, le cab, euh, euh, filiale ou, ou de Keolis. Donc, ce monsieur qui travaille à développer, dans son jargon, il va dire le, le, le multimodal, c'est-à-dire que le transport vu en grand, donc à la fois le, les, les, les bus, les autocars, euh, et là, on retrouve quoi On retrouve euh, le petit cron. Le petit cron avec euh, ses cars pas chers, c'est-à-dire cette idée de casser la desserte la dessert terminale voyageur avec un mode de transport dont on sait qu'il est beaucoup plus dangereux que le chemin de fer au nombre de voyageurs par kilomètre parcouru, et aussi beaucoup plus onéreux. Sauf que si vous avez une compagnie privée de cars, eh bien le pauvre qui va acheter son paquet de biscottes, il paye sa TVA, qui va payer les infrastructures routières qui vont être utilisées par la société de transport, alors que le type qui paye son billet de SNCF, il paye pour l'entretien des voies. Et donc, on avait divisé RFF, Réseau Fréré de France, à un moment, on l'avait séparé de la, la gestion commerciale et technique euh, purement... Euh, chemin de fer, donc de tout de ce qui tout ce qu était les conducteurs et tout ça. On avait pensé faire une bonne affaire, mais récemment, on a remis re, le réseau à l'intérieur, parce que y a eu un manque d'entretien. Il faut pas oublier quand même que le 12 juillet 2013, à Bretigny-sur-Orge, il y a eu 7 morts et 70 blessés dont 4 graves, et c'était lié directement à un défaut d'entretien sur les voies. Pourquoi Parce que L'Union Européenne, parce qu'il faut il faut bien situer, la, la France n'est qu'un qu protectorat euh, à l'intérieur d'un grand empire, moi je dis un Reich parce que c'est normalement pour empire, voilà, on me dit des fois, pourquoi dis-tu Reich de l'Union Européenne Parce que, moi bon, je veux dire, l'Empire de l'Union Européenne a décidé que la France serait la centrale nucléaire de l'Europe et que dorénavant, le réseau ferroviaire doit être un réseau euh, d'interconnexion international à grande vitesse. Et donc, euh, on n'en a rien à foutre euh, du type qui veut aller euh, de Pau à... je sais pas... Qu'est-ce qui, qu qui nous emmerde Là, on est là pour créer de la, mo de la mobilité pour le, les personnels d'encadrement du système qui vont pouvoir en plus faire, faire exploser l'immobilier local donc tous ces cadres supérieurs qui vont s'acheter une maison dans le sud de la France ou euh, des gens qui viendront euh, d'Allemagne qui s'achèteront de l'immobilier dans le sud de la France ce qui fait que le type qui naîtra vers Marseille ou vers Aix et tout ça, quand il regardera le, le prix euh, de l'immobilier eh bien ce ne sera plus du tout à sa portée, donc on casse carrément les peuples, on casse l'accès à la terre, on détruit, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces, ces grandes balafres à grande vitesse, elles cassent les territoires et on se retrouve avec des problématiques qui sont celles des pionniers aux états unis Pourquoi est-ce que les, les autochtones craignaient le cheval de fer C'est parce que le cheval de fer, ben, on fait passer tout droit pour des problèmes d'économie. Plus c'est droit, moins il y a d'acier pour les rails. plus voilà, moins il y aura de charbon pour, euh, pour le train. Et puis, on va amener plein de pionniers. Et puis, il y a des choses qui embêtent quand même tous ces bisons. Ils peuvent stationner sur la voie, arrêter le train. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va tuer les bisons. Et donc, on a détruit la ressource des Amérindiens pour le train. Et donc, le train restructure euh, un pays. dans le cas de la France, qui avait le réseau, le, le plus, le plus, un des plus anciens, un des plus touffus, ce n'était pas la même problématique parce que des bisons d'Europe n'étaient plus là en France. Mais par contre, dans le cadre d'un futur où l'aménagement du territoire ne sera plus conçu uniquement en fonction de l'espèce humaine mais en fonction de toutes les espèces vivantes, effectivement, il va falloir repenser le chemin de fer. Alors aujourd'hui, le chemin de fer, il est quoi Il est électrifié. Pourquoi Parce qu'un TGV consomme entre 6 à 8 mégawatts. Donc, le, le train a été le moyen de manger euh, profitablement le sous-produit électrique de nos centrales nucléaires. Donc, ce programme électronucléaire va carrément changer le chemin de fer. On va abandonner euh, le diesel, les Michelin, pour aller entièrement vers le train électrique. Et alors, le train électrique, techniquement, effectivement, c'est génial. Et il faudra conserver la traction électrique parce que moi quand je conteste l'électrification c'est pas la traction électrique qui a un fort couple euh, qui, qui permet d'avoir des moteurs assez compacts assez peu lourds ce qui fait que maintenant c'est les bogies qui sont moteurs dans un TGV ce sont des bogies moteurs entre, entre les voitures donc comment est-ce qu'on peut faire fonctionner un TGV sans caténaire parce qu'il semblerait que le Gulf Stream s'amoindrit avec le réchauffement climatique et plus de pluie vers la Norvège qui change la salinité qui fait plonger le Gulf Stream donc normalement on le sait, les hivers, dans nos régions, vont devenir de plus en plus froids. Donc, nos caténaires ne sont pas dimensionnés, il y aura de la glace dessus, ils vont se péter. Enfin, ça va être un, un, une vraie catastrophe. Donc, comment continuer avec la traction électrique sans caténaire Eh bien, c'est simple. Il faut produire du biogaz et rajouter une voiture avec une turbine à gaz et, et des réservoirs de, de biogaz. Bon, barre. Et ce qui fait qu'il n'y a pas du tout à changer techniquement. Le, le reste de, de la voiture. Il n'y a qu'à rajouter une voiture traction spéciale qui produit son électricité. Donc, effectivement, il faudrait que les services de recherche, les ingénieurs à l'intérieur de la SNCF, euh, avancent sur une reconception et une réappropriation du train. Euh, Aujourd'hui, le train et la SNCF ont été conçus par des énarques à qui, qui nous ont imposé le nucléaire pour avoir la bombe, qui est une arme terroriste, qui coûte tous les ans 5 à 6 milliards d'euros à tous les citoyens, et aujourd'hui on veut nous faire croire que le statut du cheminot est ce qui nous coûte cher, ah le statut des cheminots ça coûte cher, hein. ah ces cheminots, et puis ils branle rien les cheminots, moi je vais vous dire j'ai été cheminot, donc à une période, à une époque je dirais plutôt où je crois on était deux fois plus nombreux qu'aujourd'hui, et euh, on était je crois plus de, un peu plus de 200 000 quand j'étais cheminot. J'ai vu. En 89, on était 275 000. En 89, 275 000. Voilà. Ouais. Moi, moi Aujourd'hui, je... on est 150 000. Alors, de... À être au statut. À être au sta statut. Statut Chevillon. Alors, justement, par rapport au statut, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a un projet de faire en sorte que les nouvelles embauches à la SNCF soient hors statut. Et donc, moi, je vais expliquer ce que c'est. Être cheminot, c'est avant tout un état d'esprit. Je dirais c'est presque une famille. Et avoir un nouvel enfant, et dire à ce nouvel enfant « toi t'es un bâtard », parce que c'est ça, ça va être ça, hein, ça va être faire rentrer dans la famille des bâtards, ils ne se seront plus haut statut. Eh bien, c'est essayer de casser cet esprit cheminot. Et donc, c'est pour ça, moi je dis très sérieusement à tous les syndicats, et notamment à Sudrail, a une responsabilité extrêmement importante sur les événements qui vont se passer dans les jours et dans les semaines à venir. Aujourd'hui, c'est une bataille spirituelle. Cette nouvelle bataille du rail est une bataille spirituelle. Il faudra effectivement plancher sur des problèmes techniques, des problèmes économiques et financiers, mais c'est avant tout une bataille spirituelle. Quelle société voulons-nous Est-ce que c'est une société où les individus doivent être mis en concurrence les uns et les autres Est-ce que c'est une société de collaborateurs serviles à un ordre financier supranational comme est l'empire de l'Union européenne Ou est-ce que qu'on doit aller vers des sociétés où, non pas collaboration entre les individus, mais de participation Et alors, moi je me suis interrogé et j'ai retrouvé ces interrogations dans, dans, dans un des livres d'Albert de, Jacquard et la véritable interrogation elle est là c'est à dire que il y a l'armée qui est un cas on dit à l'armée c'est la discipline qui est la principale force de l'armée donc dans l'armée il n'y a pas du tout de démocratie tu dois obéir à ton supérieur et tu vas en conseil de guerre si tu n'obéis pas donc c'est peu une démocratie et aujourd'hui, il y a l'entreprise. L'entreprise n'est pas une démocratie. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, s'il si il, n'obéit pas aux objectifs fixés par l'entreprise, eh bien, pareil, on peut, on peut le, le, le virer et le contraindre. Donc, les deux espaces euh, qui, aujourd'hui, je dirais, regroupent 99% de la, de, des, des populations. Sont des espaces antidémocratiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut à la SNCF Il faut dans, que la SNCF redevienne précurse, euh, un précurseur de, du, du, du, du mouvement social progressiste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut des entreprises où les dirigeants sur des mandats courts sont élus par les travailleurs de l'entreprise. Il faut se réapproprier les moyens de production et décider de comment on organise l'entreprise en interne. Et donc, tous les gens, cest à le, le, ce qui, qui s'est passé depuis normalement 1938, euh, c'est que, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement de Vichy a viré le premier directeur de la SNCF, c'est que le directeur de la SNCF est nommé au niveau du Conseil des ministres. Donc, ce Guillaume Pépi, il était sous Sarkozy, et il était sous Hollande, et il est sous Macron. On voit qu'il y a eu trois présidents de l'INIX 5 République, et il y a toujours le même président de la SNCF. Et donc, c'est symptomatique. Mais ne nous trompons pas! Les syndicats vont essayer de faire croire que la démission de Guillaume Pépi est un changement. Bien sûr, bien sûr que qu'Emmanuel que Macron va se dire « Voilà, je fais péter la soupape, je, je nomme un nouveau président de la SNCF et puis je fais passer la couleuvre comme quoi il y a un changement ». Même si le fait qu'on soit passé de Hollande à Macron signifie un changement, ou le fait qu'on soit passé de Sarkozy à Hollande et signifie un changement. Il y a eu zéro changement. C'est la même politique de privatisation. Et je me souviens, Nicolas Sarkozy avait dit aux gens de Gaz de France et d'EDF « Ah, oh, mais ne vous inquiétez pas, chers amis, jamais vous ne serez privatisés. » Eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qu'on veut jouer aux cheminots. « Mais bah, cheminots, mais bah non, vous le savez bien, on ne va pas vous privatiser. » Voyez eh bien si, cheminot, on est en train de vous privatiser, et on dirait même vulgairement, on est en train de vous mettre profondément. Et donc, il faut se mobiliser et lancer ce qui a été empêché par les, par les états-majors politiques et syndicaux en mars 2016, c'est-à-dire empêcher la grève générale. Et c'est ce, ce que craint le gouvernement de Ptichon, il, il craint la grève générale. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, au niveau du nucléaire, dans le secteur du transport, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de mécontentement qui fait que cette grève générale interprofessionnelle, dès demain, on peut la lancer. Mais il ne faut pas attendre de mot d'ordre de la part des directions syndicales ou des directions de partis politiques. C'est pour ça que moi, Roger Nimont, qui professe l'insubordination non-violente active, j'appelle les travailleurs à se mettre en grève générale interprofessionnelle, reconductible, pour faire tomber ce gouvernement de 5e République. J'appelle à faire tomber la République pour qu'on invente un, un autre chose que la République, parce que la République est fondée sur un mensonge. Il n'y a jamais eu aucune République qui a été une démocratie, et certainement pas pendant l'Antiquité. Donc, la République dans l'Antiquité n'était que l'alternative à la tyrannie. Et bien aujourd'hui, on est dans une tyrannie financière, et on veut nous faire croire que la République, avec ses élections, représente la démocratie. C'est faux. Il faut la démocratie dans les entreprises. Il faut la démocratie partout. Et même dans l'armée, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut plus d'armée de métier. Il faut l'armée des peuples. Il faut faire en sorte que les peuples se déclarent la paix. Il faut se déclarer la paix de chaque côté de la Méditerranée. Parce que moi, en tant que représentants des peuples français eh bien je salue les représentants des peuples algériens, des gens qui veulent se libérer en Kabylie, des gens qui veulent se réapproprier leur destin. Et aujourd'hui les destins des peuples sont volés par les États-nations et donc aujourd'hui il est essentiel de faire cette révolution dans l'insubordination et la non-violence. Il faut que les peuples comprennent qu'ils sont forts, qu'ils sont forts d'eux-mêmes, qu'ils sont forts de leurs propositions et nous avons beaucoup de choses à proposer. Nous avons entièrement nos territoires à reprendre en main et notre agriculture et notre façon de nous habiller, de nous loger, de nous transporter, de nous éduquer. Aujourd'hui tout ça on veut le donner à des secteurs privés pour faire du profit et c'est innommable parce que on s'aperçoit qu'il y a une montée du paupérisme partout et notamment aux états unis d'Amérique. Et moi je professe une insubordination non violente active parce que je crains la révolution et quand j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon s'adressait de manière méprisante à un cheminot pendant la campagne des déchéances euh, euh, pestilentielles. Le cheminot s'inquiétait et il disait, ça va craquer. Et Mélenchon, d'un coup, s'est réjoui, si ça pète. Haha. Et le cheminot lui a dit, non, non, vous ne pouvez pas vous réjouir. Bien sûr, il n'y a jamais à se réjouir d'une révolution ou d'une guerre civile. C'est horrible, parce que la violence profite aux forts. Et aujourd'hui, qui sont les gens qui sont forts Ce sont les États-nations. Ils ont des gens avec des matraques, ils ont des militaires, et ce n'est pas une révolution dans la violence, aboutira à un système pire que celui qu'il y a aujourd'hui. Donc moi je n'attends pas de sixième République, surtout pas. La sixième République est espérée par tous les opportunistes qui veulent en fin de compte euh, euh, créer et continuer un système de contraintes, parce que ce sont des gens qui croient à la violence légitime. Il n'y a aucune violence qui soit légitime. La seule chose qui est légitime, à condition d'être proportionnelle, c'est la défense. La légitime défense. Mais la violence est toujours illégitime. La violence consiste, par la force, à imposer son point de vue, ou à imposer des normes. Et aujourd'hui, l'inique e République permet à moins de 18% de la population d'imposer des normes à 100% de la population. Et donc nous ne sommes pas dans une démocratie. Du tout. Nous avons un roi élu qui gouverne par ordonnance et par décret. Il faut le démettre. Il faut en finir. Et donc le seul moyen d'en finir de manière non-violente, vu que ni la rue ni les urnes ne peuvent y arriver, eh bien c'est l'insubordination et c'est la grève générale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les cheminots ont une responsabilité essentielle. Ils peuvent, réellement, comme ça s'est passé après les législatives de 1936, ils peuvent réellement, non pas créer cette bouffauderie de fonds social, mais ils peuvent réellement appeler les gens dans les entreprises à repenser l'entreprise, à faire en sorte que, comme Karl Marx l'a décrit, abolir le salariat, prendre en main les moyens de production et décider du destin des territoires. C'est comme ça, en abolissant les États-nations, qu'on pourra arriver à une démocratie réelle. Et, pas de leader. Le seul mot d'ordre, c'est non-violence, démocratie, et la démocratie, c'est direct. Il faut arrêter de déléguer, ou si on délègue, déléguer sur des mandats courts très précis. Et surtout, avec le fait que le mandaté doit des comptes, mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ne doivent aucun compte Après le 12 juillet 2013 et la catastrophe de brétigny sur orge et le manque d'entretien sur le, sur le réseau, eh bien, M. Guillaume Pépi, président de la SNCF, n'a pas démissionné. Après le 14 novembre 2015 et une rame TGV d'essai de la LVG est-européenne, en plus, comme quand on voit que l'empire de l'Union européenne est bien là, bien présent sur ces liaisons très grande vitesse, eh bien, on a 11 morts, 42 blessés, dont 4 graves, et... Monsieur Pépi, président de la SNCF, se permet de dire qu'avoir euh, quatre jeunes qui, heureusement, seront blessés légers dans la rame, ce n'est pas des pratiques de la SNCF. Je trouve que c'est ignoble par rapport aux familles des victimes, par rapport aux familles des blessés et par rapport à l'ensemble de la famille des cheminots. Et pareil, il n'y a pas de démission. C'est c'est honteux. honteux. Ça, me, ça me fait penser à, à cette espèce de, de ministre de l'intérieur où on a eu des gens qui ont été tués dans, dans un journal à Paris. On a eu des gens tués à Nice. Le, le mec, il démissionnait jamais. Il démissionnait jamais, moi, personnellement. Je suis ministre de l'intérieur, donc je suis responsable de la sécurité des citoyens. On tue 10 personnes dans Paris à l'arme automatique. Eh bien, même si, et surtout si je ne suis pas responsable, simplement par rapport à la souffrance des familles. Je démissionne dans l'heure, dans la minute, dès que je le sais. Dès que je le sais. L'ignoble neuf, voilà. Et eh bien, aujourd'hui, on a l'ignoble Colon. Franchement, quel est le changement Il est ni maintenant, il est ni ailleurs. Et pourquoi est ce que c'est pourquoi est ce que c'est possible? C'est à cause de l'inique Vème République. Et qui on a des coquerelles qui nous disent qu'on est en démocratie. Moi, je vis et je suis né dans la première circonscription de la Seine Saint-Denis. Hein, il y a quelque temps, il y a un jeune, eh bien il a vu son intégrité physique euh, complètement euh, détruite par une balle en pleine tête de la part de la police. Il s'est pris une balle dans la tête. T'as démissionné, coquerelle Non. T'es quoi, t'es l'insoumis qui s'est fait élire comme député Et ce ruffin de merde Franchement, il va dans une réunion et il ose dire qu'il ne peut pas se prononcer pour être solidaire de la famille d'Adama Traoré, comme s'il n'avait pas fait l'autopsie, il n'avait pas bien regardé le dossier. C'est ignoble Et quand on lui pose la question sur Rémi Fraisse, il répond à peu près la même, non, il ne s'est pas mobilisé non plus pour Rémi Fraisse. Ces gens-là ne sont des rétrogrades, ces gens-là ne représentent pas le peuple. De toute manière, il faut bien voir que qu'ils se préparent à faire quoi, tous ces gens Ces Rivazis, hein, qui aujourd'hui sont certainement au rassemblement par rapport à Bure. Hein Mais ce n'est pas une socialiste, c Non, c'est une, une écologiste d'Europe. Éco Mais oui, qu'a signé le décret pour Bure ben oui Ben oui, c'est étonnant Et ces gens-là, qui ont laissé faire la mort de Rémi Fraisse, et qui sont même responsables de la mort de Rémi Fraisse, hein, parce que c'était les élections sénatoriales où ils n'avaient pas pu négocier euh, de sénateurs avec le Parti Socialiste. Donc il s'agissait... Madame Rivasi, je me souviens, elle avait appelé... Allez, euh, allez, allez tous à Sivince hein, pour bien montrer à Hollande, on est fort, on est fort. Ben oui, ça a fini par la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Merci. Merci Madame Rivasi. Aujourd'hui, elle va se présenter comme une révolutionnaire, elle qui, qui a fait venir Naoto Matsumura du Japon par rapport à Fukushima, parce que le 11 mars, on sera sur la place de la République par rapport aux 7 ans de Fukushima. Elle l'a fait venir en France en disant que c'était un homme courageux et que les Français ils devaient, comme ça, réagir au nucléaire, se préparer à être des irradiés volontaires, avec un courage patriotique à opposer. Aux radiation ionisante, c'est ignoble. Vous êtes ignoble, Madame Rivasi. Vous n'êtes vous même pas de gauche. Vous êtes quelqu'un de rétrograde. Moi, personnellement, je vous mets au même niveau que Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes des gens qui accompagnent le système et vous osez croire et, faire, et prétendre qu'on est en démocratie. C'est faux. Nous ne sommes pas en démocratie. Non, Monsieur Coquerel, nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas parce que vous êtes élu, c'est pas parce que vous avez des retours d'investissement de votre collaboration à ce système unique que nous sommes en démocratie. Non, on le voit bien. Quand on vous pose des questions sur les vrais problèmes, vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour agiter des cravates, pour des paniers à 5 euros à l'Assemblée nationale. Et moi, je me souviens bien, quand, je, quand il y a eu un ben, autre ami... Euh, voilà, c'est-à-dire que on est là tous les jeudis depuis octobre 2015. Hein. Eh bien, il y a marqué quoi ici Rip Amjad, Amjad Al-Moyabid. Ce jeune homme a été le 11 juillet dernier, donc le 11 juillet 2017, il a été décapité et ensuite son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Vous m'entendez, Monsieur Emmanuel Macron Jusqu'à pourrissement des chairs. Un opposant politique, un prisonnier politique, un jeune condamné à mort au mépris du droit international et vous osez commercer avec cette dictature comme vous commercez avec l'Égypte de Sissi, un type qui arrivait au pouvoir par un coup d'État, mais vous êtes ignoble. Non, vous n'êtes pas républicain, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des comptables, vous n'êtes même pas des hommes politiques. Vous êtes ignoble. Voilà. Et donc... Il faut que les travailleurs mettent à bas tous ces gens ignobles qui collaborent dans le cadre de cette République ignoble. Qui, ces gens-là, ils élisent un président de la République qui a sous le doigt la possibilité de carboniser femmes et enfants et de polluer pour des dizaines de milliers d'années des, des territoires immenses. C'est ignoble, c'est ignoble. On doit mettre à bas cette unique Ve République, on doit retirer à, à, à tout toute personne appartenant au territoire français a la possibilité de faire quelque chose d'aussi ignoble. On doit démanteler ces armements euh, thermonucléaires, terroristes, qui nous coûtent 5 à 6 milliards d'euros tous les ans. C'est fini, c'est ignoble. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire que euh, la DCNS vend des sous-marins anaérobiques à la Fédération colonialiste euh, d'Australie et que pour lui c'est l'économie de la mer, mais Monsieur Mélenchon, vous, vous êtes l'économie de la merde. C'est ignoble. C'est ignoble, ces sous-marins aérobiques, ce sont des tueurs de sous-marins nucléaires. Et dans un sous-marin nucléaire, au-delà des ogives, il y a un réacteur nucléaire. Et donc, euh, permettre à un pays de posséder une arme qui peut couler une autre arme et polluer les océans, c'est ignoble. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, j'en ai marre des ignobles. J'en ai marre de tous ces gens-là. Et donc, je l'appelle de manière non-violente, à la fois à s'abstenir, parce que euh, en 2019, on va nous demander de, vo de voter contre... Une Union européenne contre laquelle on, on, a, on a gagné par référendum le 29 mai 2005. Ils veulent qu'on passe aux urnes. Je veux un boycott total des élections européennes de 2019. Voilà. Et donc, il faut la grève générale et boycott des élections européennes. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Parce que vous allez pouvoir marcher dans la rue avec le Front Social. Tous les jours, si vous le voulez, il n'y a rien qui changera. Parce que l'opposition actuelle de l'inique Vème République est financée par le système. Et donc ce système est en train de, de, de complètement euh, tenir à la fois son opposition et je dirais sa vitrine. Et dans sa vitrine, eh bien, on ne voit pas euh, les gens soutenir les familles victimes de crimes racistes soutenir les militants tués par l'armée, parce que dans le cas de Rémi Fraisse, il s'agit quand même d'un gendarme, donc d'un militaire qui a tiré une grenade, on ne voit pas ces gens-là exiger que, que la France est le seul pays européen où, où les la police et la gendarmerie utilisent des, des grenades explosives contre des manifestants non-violents. Pacifistes qui ne sont pas armés, parce que la légitime défense, c'est une réponse proportionnée, il n'y a pas de proportion. On envoie des grenades explosives sur des gens qui sont des opposants. Donc, j'exige je, que l'on demande à ce que ce type d'armes ne soit plus employé sur les manifestations. Je l'exige, je l'exige. Voilà, et donc il n'y a plus d'opposants en France, il n'y a plus d'opposition. Il est temps qu'il y ait des gens qui couvrent leur gueule. Et moi, je suis au RSA, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai plus de boulot, je sais très bien pourquoi. Parce que je, je, je représente justement toute la mauvaise pensée. Je représente tout cet esprit ignoble du résistant, du cheminot, du type qui a plus envie de, de se laisser euh, raconter des bobards et qui dit aux gens Non, non, c'est pas en virant Macron qu'on va changer les choses. C'est pas en virant Hollande, c'est pas en virant Sarko qu'on change les choses. Je l'ai toujours su. Et donc c'est pas le problème, c'est pas Macron. Le problème c'est la Constitution. Le problème c'est la République. Cette République est une ignominie. Et donc il faut pas la remplacer par une autre ignominie. Il faut repenser un nouveau système avec un véritable pouvoir horizontal. Et là aujourd'hui on est on est vraiment euh, à la croisée. C'est-à-dire que là on nous prépare une guerre mondiale. Et si en France, on ne se ressaisit pas, comme il y a eu ce ressaisissement en 1936. Si on ne dit pas non, nous ne voulons pas de la guerre. Non, on peut penser l'économie autrement. Oui, on peut réellement sortir du néocolonialisme. Si nous ne faisons pas ça maintenant, eh bien, nous, nous, nos lendemains vont être, être extrêmement difficiles. Et donc, c'est être responsable, parce que c'est être responsable que de dire aux gens « n'investissez plus dans la mort, investissez dans la vie ». C'est être responsable que de dire soutenons soutenons cette jeunesse qui sur les ades euh, essaie de cultiver la terre autrement, essaie de, de vivre autrement, euh, essaie d'habiter autrement, essaie de penser autrement. Parce que penser autrement, ce n'est pas un slogan pour une, une firme d'ordinateurs de, de, américaine. Penser autrement, c'est réellement imaginer un monde viable, un monde pérenne. Et ce monde-là, c'est pas le monde de nos arrière-grands-parents. C'est le monde du futur. C'est notre seul futur, parce que dans ce monde de mort, dans ce monde d'argent, il n'y a pas de futur. Et il faut bien savoir, ce monde là aujourd'hui est un monde nihiliste, comme Macron est nihiliste. Macron ne veut pas d'enfants. Macron est un nihiliste. Macron, Macron est une impasse. Mais en lui-même, c'est l'impasse à l'intérieur de l'impasse. Et donc. La véritable impasse, c'est cette constitution de 1958. Aujourd'hui, nous devons prendre tout le bon du Conseil National de Résistance et jeter tout le mauvais. Et dans le mauvais, il y a le CEA. Et donc, il faudra transformer ça en un moratoire des énergies nucléaires et de l'arme atomique, il va falloir démanteler ces armes et donc il va falloir avoir une armée populaire qui va garder les armes démantelées parce que malheureusement ces matériaux radioactifs le restent pour très longtemps et donc il faut éviter que des fous puissent reconstituer ces armes que nous aurons démantelées. Mais demain déjà on a 5 à 6 milliards d'euros tous les ans à consacrer à la formation de la jeunesse française aux énergies renouvelables, notamment euh, au solaire thermique, qui pourrait permettre dans tout le sud de la France d'économiser des, des, en équivalent pétrole des, des, des, des centaines de millions de barils de pétrole tous les ans. Donc c'est ça, le monde de demain. c'est pas un monde d'hurluberlu euh, qui veulent cultiver euh, des radis bio et qui vont manger leur crotte de nez. Ça, c'est l'image caricaturale. Ça, c'est la, je dirais... C'est un petit peu le discours de Pierre Rabhi, cette sobriété heureuse de merde qui, vous, qui aimerait couvrir médiatiquement la véritable décroissance. Et moi je sais que le 1er mai 2016, Mélenchon pendant une heure n'a pas arrêté d'utiliser le mot décroissance pour parler de récession. Et bien cette récession qu'organisent les gens du capital, c'est pas une sobriété heureuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs pauvres en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui travaillent au noir parce que les entreprises refusent de les embaucher. C'est tout ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, il y a un énorme chantier en France. Il faut effectivement détruire et dissoudre le MEDEF, qui est le syndicat des grosses entreprises du 440. Il faut, il faut dissoudre la grande distribution. Il faut refaire en sorte de recréer des commerces locaux. Il va falloir repenser réellement, complètement... Euh, notre organisation l'aménagement de nos territoires et moi j'en appelle euh, aux intellectuels, aux artistes aux scientifiques et aux travailleurs retroussons-nous les manches ce n'est pas une France en marche qu'il faut c'est plutôt une France euh, en action mais en action pas au sens de l'actionnariat pas au sens financier pas au sens de ceux qui dorment sur le travail des français voilà et donc... parce que je t'ai euh, ouais. euh, écouté attentivement de, du début jusqu'à la fin. J'ai essayé de suivre. Après, je me suis un peu perdu dans, dans tout un tas de choses. Et je voudrais revenir sur des faits. Euh, moi, je connais l'entreprise depuis 1995. D'accord Donc, j'ai 28 ans d'ancienneté. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un accident qui est survenu à Vatigny pour un défaut, euh, un, un défaut sur la voie. Tu okay euh, non. Tu peux pas dire ça. Merci. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay Parce que là, je te fais un petit schéma succinct. Ça, c'est la ligne de production, telle que moi je la connais de l'intérieur. C'est-à-dire que sur cette ligne de production, à l'heure actuelle, on met plein de métiers différents à travailler dessus, avec chacun sa hiérarchie, etc. Pour faire euh, circuler un train d'une gare à une autre. Effectivement, les trains comme tu l'as dit tout à l'heure, roulaient sur des voies. Les voies, il y a des équipes qui viennent la nuit pour les entretenir et à chaque fois, qu'est-ce que fait le collègue qui est sur la voie Il constate, il fait son rapport et il fait remonter ça auprès de la ligne managériale. Maintenant, c'est ce qui s'est passé avec l'accident la, de retinue. Il y a eu des défauts qui ont été constatés par l'exécutant celui qui était au plus près de la voie pour constater euh, justement, euh, les problèmes d'éclisses etc., et il l'a fait remonter. Ce qui s'est passé, c'est que le processus, bah, ça monte, ça monte, ça monte, et il y a une décision qui doit être prise, mais c'est pas celui qui constate qui peut prendre la décision, puisque lui, il est simplement exploitant. Ce qui s'est passé, c'est que dans, le, dans la chaîne, justement, bah, l'info, à un moment donné, elle a, elle a dû se perdre, elle a même dû être broyée, parce que j'ai entendu ces termes-là, si bien que, du coup, on responsabilise celui qui est au plus près de la voix, qui a fait son job. Alors réalité. Marc, je vais te répondre, parce que c'est très important. Euh, effectivement, moi, j'ai travaillé, travaillé pas mal d'années pour le centre audiovisuel, donc j'ai monté même des films de sécurité. Donc je, je sais qu'il y a des calculs qui sont faits pour savoir à quel moment on doit vérifier ou changer une pièce, que ce soit sur le matériel roulant ou que ce soit sur la voie. Donc pour moi, quand je dis qu'il y a eu défaut d'entretien, je ne dis pas qu'il y a eu un, un, un problème dans le travail des cheminots, parce que tu le soulignes toi-même, c'est la hiérarchie, c'est l'organisation même de la SNCF qui a créé ce défaut d'entretien. Quand tu dis qu'à un moment... Le type a constaté, il a bien vu que l'église, qu'il que, que y avait un problème, et il l'a signalé, mais que dans la chaîne de commandement, malheureusement hiérarchique, qui n'est pas horizontale, qui fait que le cheminot de base n'a pas son pouvoir de décision, c'est ce qu'il faut penser des choses comme ça qui touchent directement à la sécurité, il faut que le cheminot de base, celui qui est sur la voie, là, qui gèle les couilles en hiver, parce que ça on l'oublie, parce que souvent on croit que le cheminot c'est un mec qui est bien au chaud et qui attend la fin du mois pour toucher son salaire, non. Il y a beaucoup de cheminots, ils sont dans le froid, et la nuit, ils font des ils font des horaires pas possibles, ils ont des astreintes, euh, eh bien, ce cheminot, on l'a privé de son pouvoir de décision. Et donc, c'est bien ça quand je dis qu'il faut réellement faire en sorte que les entreprises redeviennent des démocraties, c'est justement, il faut qu'il y ait un pouvoir horizontal, il faut que la responsabilité du cheminot puisse s'exercer jusqu'au plus bas de la chaîne, mais justement, il n'y aura plus de bas de la chaîne. Il n'y aura plus qu'une horizontalité de pouvoir de décision. Et donc, c'est l'organisation dans l'entreprise et la conception de l'entreprise qui à remettre en cause. Donc, j'ai tort et j'ai raison, tu as tort et tu as raison. Parce que c'est réellement un problème d'organisation. Et aujourd'hui, on est dans des organisations verticales, hiérarchiques. Pourquoi Parce que ben, c'est le principe même de l'actionnariat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette autorité eh bien, euh, on n'a on, on on a plus la possibilité de pomper une partie des efforts des travailleurs et de les déterminer vers des actions. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé là que, là, Alors, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il y a un boulon qui a, qui, a, qui, a, qui a pété, il y a une église qui a sauté dans une aiguille. Et ce qui fait que le train... Euh, à, à dérailler ses couchers sur le quai entourant des gens sur le quai et des gens à l'intérieur du, du train, tout simplement parce que ben, il y a eu un déraillement qui a été lié à une, à une aiguille qui, qui était ni ouverte ni fermée, voilà, et donc c'est extrêmement dangereux et c'était lié à une pièce qui s'était coincée à l'intérieur et alors, aujourd'hui il faut bien comprendre qu'il y a de moins en moins de cheminots parce qu'il y a des critères de rentabilité et qu'en Angleterre on a privatisé justement les compagnies de chemin de fer et qu'aujourd'hui on est en train de revenir dessus à cause justement d'accidents et d'incidents et donc aujourd'hui on va s'avancer si on va vers vers le plan que propose M. Pépi et les gouvernements de la Ve République et eh bien on va s'avancer vers une SNCF où il y aura plus d'accidents et des accidents mortels et là on est on est vraiment oui, il faut, il faut tirer le signal d'alarme, c'est le cas de le dire, et j'en je, profite pour tirer le signal d'alarme, mais, mais je veux mettre les responsables euh, des, des états-majors politiques et syndicaux face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que là, il euh, ne faut pas tortiller du cul. C'est-à-dire que la décision, il faut la prendre maintenant, tout de suite. C'est pas... Euh, on ne va pas attendre... Euh, Mai 2018, pour faire les guignols euh, autour de mai 68, alors que mai 68 est une espèce de de, de récupération euh, par le monde consumériste de de la dictature qui s'est instituée dix ans plus tôt en mai 58. Donc on doit directement aller à la racine du mal, qui est qu'on est dans, dans un, une constitution unique qui n'est pas démocratique. Voilà, avec des découpages électoraux, avec le fait que euh, moins de 20% de la population euh, va décider pour la totalité de la population. Et ça, ça ne va pas, c'est plus possible, ça ne marche plus et ça pose de très très graves problèmes dans le nucléaire, dans le transport, euh, dans la santé, dans beaucoup de secteurs vitaux des territoires. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que les, que les travailleurs comprennent que. Il s'agit de leur vie. Alors il y a les revenus, et je sais que Marc, tu m'avais dit quelque chose de très intéressant que je vais reprendre là. Effectivement, ce qui génère des revenus aujourd'hui avec l'informatique et la robotisation, ce sont des robots. Eh bien, il faut imposer des charges sociales sur tous les revenus, donc sur les actions mais sur les robots. Un robot crée de la richesse, il crée des revenus, à partir de là, eh bien, il paye, une... il paye pour la maladie, il cotise et il paye pour la retraite. Ah bah oui, un robot n'est jamais malade et n'a pas de retraite, mais seulement il crée des revenus. Et donc il faut bien comprendre que le capital, à travers le salariat, a trouvé le moyen de faire échapper les revenus aux cotisations sociales. Et donc progressivement, on, on retire, on met des gens au rancard comme moi par exemple, je suis au RSA alors que j'ai énormément de compétences dans l'audiovisuel, on les met au rancard de la société. On en fait des sous-citoyens parce qu'ils sont des sous-consommateurs, vu qu'on privatise tout. Et on fait en sorte que les entreprises informatisées et robotisées ne payent pas de cotisations sociales alors qu'elles créent de la richesse. Et ce biais-là, c'est fini. Il faut justement qu'on reprenne le pouvoir pour dire, voilà, un robot doit payer des cotisations sociales. Tout ce qui génère du revenu doit payer des cotisations sociales. Et là, on va voir que la sécurité sociale n'est pas du tout déficitaire. Tout ça, c'est du pipeau. Donc... Mesdames et messieurs, on a créé la sécurité sociale au moment où le pays était détruit, avait été détruit par cinq ans de guerre. Aujourd'hui, on voudrait me faire croire qu'il faut privatiser la SNCF. Mais on se fout de notre euh, tronche, mais, mais grave de grave, quoi. On se fout de notre gueule. Mais que les gens qui sont au pouvoir se foutent de notre gueule, c'est une chose. Mais que les gens qui se disent d'opposition à l'intérieur des états-majors syndicaux et politiques... Euh, le prétendre. Alors ça, c'est ignoble. Et aujourd'hui, on a effectivement des gens dans des partis qui se voudraient progressistes, qui sont, enfin, compte des partis rétrogrades, qui veulent vous faire croire que on doit baisser la tête. Mais non, on doit la relever bien haut la tête. Le pouvoir nous appartient. Voilà. Et donc, non, Mais vi... tiens, viens parler, viens parler. Attention, attention à attention. <rire> voilà. Salut tout le monde, j'ai une jolie meuf en face de moi là, elle fait la gueule, elle veut... alors elle fait partie du groupe sans en faire partie. Elle est très mal élevée, elle est là que pour manger à l'œil. Mais elle fait pas son boulot. <rire> donc eh bien euh, c'est sur ces paroles qu'on va terminer. Et donc j'appelle, je, je, je pense qu'on fera une autre émission sur les transports et sur la SNCF, et donc j'espère que à la fois des représentants syndicaux et des cheminots autres que mon ami Marc parce qu'il faut voir que c'est grâce à notre ami Marc qui existe euh, les émissions radar, et c'est un cheminot, et eh bien j'espère que la prochaine fois ils seront là parce que aujourd'hui moi, je suis plein d'espoir et je dis aujourd'hui, on peut initier une grève interprofessionnelle, générale et reconductible qui peut changer les choses. Et si ça se trouve, dans 15 jours, eh bien, on aura à nouveau un gouvernement provisoire, vu que la, la 5e République sera morte et on pourra partir sur de nouvelles bases. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Oui Je peux te poser une question directe Oui Quel âge tu as quel âge tu as hein Quel Moi, est ton âge j ai, j ai, je vais avoir 58 ans, c'est-à-dire que je, je, je, je suis né sous la Ve République et, et, et je suis otage de la Ve République. Ok. Renaud, tu peux nous donner ton âge Moi, j'ai 58 ans et deux mois et quelques jours. Moi, je vais donner le mien. Moi, j'ai 51 ans et je vais sur ma 52e année. Pourquoi je t'ai demandé ton âge euh, Tout à l'heure, c'est parce qu'on parlait des cheminots et je voulais parler d'espérance de vie et notamment de celle des conducteurs. Parce que c'est là où il y a un malentendu, où les gens ne comprennent pas l'espérance de vie des conducteurs, elle est de 65 ans. Voilà, donc si tu étais conducteur, il te resterait en gros 5, 6, 7 ans devant toi. Voilà, c'était juste pour euh, replacer ça. Eh bien, eh bien tu, tu as tout à fait raison parce que euh, effectivement, les ministres euh, dans leur cabinet, derrière leur téléphone et, euh, ou dans leur voiture avec leur chauffeur privé, et effectivement, ils peuvent tenir bien au-delà des 80 ans, à part, à part quand ce sont d'ex-syndicalistes et qui se font dégommer parce que, bah parce qu'ils en savent trop. Voilà. Et donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine.